And shall we begin. Yeah. Let's wait one or more one or two minutes, please. Yeah. All right. Maybe I can put the first slide since it is the title. No, no, no. Let's, no. no, no, let's. No? Okay. Huh? Okay. Bonne soirée, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment un très grand plaisir que vous êtes parmi nous et ce soir. Merci beaucoup, Dr. Nicole Cohen Nadad et Galia pour cette invitation et pour être parmi nous. Le Centre de communication sur les Juifs d'Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale a été fondé il y a 15 ans à l'Institut Benzvi de Jérusalem. Et Nous avons le but d'essayer d'avancer de, la recherche sur les Juifs d'Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que cette question en Israël, et ailleurs, ça veut dire en France et même aux États-Unis, mais en Angleterre, est devenue une, une, une question très intéressante au public et aux chercheurs. Et la grande quantité, quantité de documentation qui était accessible maintenant nous donne beaucoup de op, op, nouvelles opportunités de comprendre le sujet de la Deuxième Guerre mondiale en Afrique du Nord, et notamment la question de l'opération Toast, de laquelle Nicole parlera ce soir et plus tard. Donc, je crois que même en Israël, nous avons créé, et récemment, Nicole, Ariel, moi et d'autres compagnons et, et camarades, on a créé une association de 8 novembre 1942 pour essayer d'avancer la recherche sur le sujet et de voir comment aider le public de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale au Afrique du Nord. Nous espérons que vous allez être avec nous même dans les prochains événements que nous allons faire en anglais, en français et, et en hébreu. C'est une activité vraiment très intéressante et c'est très important que nous sera tous ensemble. Donc je laisse la parole, nous avons une heure et demie, je laisse la parole à Nicole et à Galia et après une heure de lecture, on aura même des questions. Vous pourrez même donner, euh, euh, euh, euh, donner votre question sur le chat et en bas, en vert, et c'est écrit chat. Et sinon, on aura la possibilité même d'essayer de et, et donner les questions par le Zoom. Ok, alors Nicole, merci beaucoup pour toutes tes activités en France et ailleurs. Là. Merci, merci Raïm. Alors euh, je vais commencer, je voudrais simplement dire comment ça va être structuré, je vais parler, euh, je vais parler de trois choses euh, moi-même, après ce sera Galia et après je reviendrai pour parler sur mon voyage en Algérie, ce sera plus ses impressions personnelles euh, et donc ça ce sera, euh, s'il nous reste du temps et on le fera euh, plus rapidement. Donc je vais commencer tout de suite. Euh, donc euh, euh, ce, le titre c'est les actualités sur l'opération Torch et sur l'Algérie je vais faire un petit rappel historique euh, alors je vais commencer par les âges des personnes, des personnages parce que c'est important, vous allez voir plus tard euh, donc on a, euh, euh, euh, j'ai mis en plusieurs personnes, j'ai mis leur âge, à, à âge de, à, à, à, en, en 1942 donc Roosevelt a 60 ans Van Heck qui est le. Euh, et donc, je vais vous introduire les autres. Bon, Franklin Roosevelt, je n'ai pas besoin de l'introduire. Mais Van hey, c'était Alphonse Van Heek, c'était le chef des chantiers de jeunesse en, en Afrique du Nord. Euh, et donc, euh, il était commandité par euh, Vichy de s'occuper de, de jeunes. Et de leur faire une, une, une, on dit ça, une instruction paramilitaire en fait, voilà, hein. euh, et, euh, ensuite Murphy, Robert Murphy, donc c'est, euh, ce l'envoyé le, personnel de euh, euh, Roosevelt en Afrique du Nord. Euh, et il sera envoyé, euh, il arrive en novembre 40. Et là, vous voyez que Murphy a 48 ans, Van à a 51. Et vous verrez plus tard que Murphy va, dire, va présenter Van Heek à, aux Américains euh, en, leur dis, en lui disant oh, C'est un jeune, alors qu'il est plus vieux que lui déjà. Ensuite, le maigre du Breuil, Jacques Lemaigre-Dubreuil, euh, donc euh, pareil, le même âge que Murphy, c'est un, un industriel euh, qui euh, euh, est le gendre des huiles Lezière et qui euh, va euh, être, euh, on, va, on va voir un petit peu plus tard, enfin, pour ceux qui le savent, parce qu'en en fait je ne parle pas de l'opération torche vraiment, pour ceux qui le savent, euh, ne le savent pas, c'est euh, euh, quelqu'un qui a, euh, donc ce qui s'est passé c'est que les huiles le sieur, ils avaient une compagnie à Dunkerque, une usine, et évidemment comme c'était au nord de la France, euh, elle a dû être fermée, et euh, il a euh, essayé de faire, euh, de, de, de penser à, imaginer, à, à faire son industrie euh, à Dakar, en tout cas, ou peut-être en Afrique du Nord. Et donc, il faisait des prospections. Et en même temps, euh, comme c'était un personnage important, il avait, et qu'il était très proche de Vichy, il avait des laissés-passer pour aller partout. Donc, euh, il pouvait se déplacer très facilement. Et à l'époque, pendant la guerre, c'était quelque chose de très, très important. Henri Dacier de la Vigerie. 45 ans, alors lui c'est un, un royaliste, euh, c'est un type qui a, fait, qui a déjà commencé sa résistance dès l'armistice, en 40 il a fait de la résistance, il s'est déjà év, euh, euh, évadé, euh, fait prisonnier, évadé et, et est arrivé en Algérie. Donc c'est quelqu'un qui a euh, déjà quelque chose derrière lui au niveau de la résistance. Tarbé de saint Ardouin, c'est un diplomate qui s'est mis en disponibilité et donc qui s'est retrouvé à Alger et qui va euh, aider euh, dans, dans ce, ces mouvements de résistance. Roger Carcassonne, à 31 ans, est déjà un industriel et euh, il est euh, euh, un industriel qui est, qui est bien, bien, enfin, c'est riche et euh, qui va euh, s'occuper donc de, euh, de la section de d'Oran, en fait, de la résistance à Oran et euh, c'est aussi lui qui va financer euh, les, la, euh, une certaine partie de la résistance de, du 8 novembre 1942, et il va aussi donner, euh, serv, euh, euh, donner du soutien financier à Henri d'Astier, qui se retrouvera de, de Oran après à Alger, et donc financer euh, au niveau personnel. José Boulquer, euh, 22 ans, euh, et, euh, qui est un étudiant en médecine et qui va, euh, euh, euh, à la fin, être en charge de la section d'Alger. Mais par défaut, parce qu'en en fait, à la fin, on avait, on avait dit qu'il y aurait un militaire qui... parce qu'on voulait mettre des militaires à chaque fois en charge, et ce militaire s'est... Euh, euh, enfin, a eu peur à la fin et, et n'est pas venu. Voilà. Donc, c'est José Aboulker qui, par défaut, est devenu le chef de la résistance à Alger. Alors, voilà donc à gauche, euh, vous voyez la, la, la, la Western Task Force, c'est-à-dire ils viennent des États-Unis, ce sont des jeunes soldats, 18 ans, ils n'ont jamais fait la guerre, okay. euh, c'est leur premier truc en bateau, c très loin, euh, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas encore, enfin voilà, donc ça c'est euh, cela. Ensuite, vous avez une autre flèche qui elle vient du haut, c'est-à-dire de Grande-Bretagne alors de Grande-Bretagne et d'Écosse aussi, où il y avait des formations, on faisait des formations de, euh, de gens qui venaient d'un peu partout d'Europe de, de, et qui conformaient, euh, mais, mais d'abord, avant de les former, on les screenait, c'est-à-dire on, on s'assurait que ce n'était pas des espions, enfin voilà. Et alors, euh, donc, il y a euh, de, de Grande-Bretagne, viennent une partie des Américains qui étaient venus déjà, qui étaient venus en Grande-Bretagne, et c'est surtout des, des Britanniques qui viennent là, et donc ils vont aller à Oran et à Alger si bien que à Alger quand ils débarquent à Alger les gens qui viennent là pour les recueillir pour les accueillir et qui connaissent bien l'anglais se rendent bien compte que leur accent est british et pas américain alors on continue alors résultat de, des opérations euh, au niveau des morts, côté français, il y a eu euh, 1346 morts et 1997 blessés. Au côté allié, 479 morts, soit 720 blessés. Et ça, c'est sur trois jours. Parce que euh, euh, euh, la, euh, bien que le, le cessez-le-feu soit à Alger à la fin de la, de la journée du 8 novembre, euh, ils ont continué les batailles jusqu'au 10 à, au rang et jusqu'au 11 euh, au Maroc. Euh, au Maroc, Nogues n'a rien voulu savoir, donc il a continué. Il y a eu des batailles navales et, et, et ce n'était que pratiquement que ça d'ailleurs. Il y a eu 75 navires détruits. Et vous, pour faire la comparaison, quand ils ont détruit leur propre bâtiment à Toulon plus tard, c'était 90, donc il y en a eu 75. En Afrique du Nord, 90 à Toulon, Donc, il y avait une énorme partie des navires de guerre qui étaient en Afrique du Nord. Ok, voilà. On continue. Euh, alors euh, ensuite, euh, une fois que le que ça s'est passé au mois de novembre, euh, au mois de euh, au début de, au, au printemps de 43, les résistants qui avaient participé se sont réunis, ont créé une association qui s'appelait l'Association de la Libération Française du 8 novembre 1942, qui a perduré jusqu'en 2012, et euh, euh, ce euh, euh, dont euh, j'ai extrait des informations, une partie, c'est du fonds de mon père, qui a été déposé, que j'ai déposé au CNRS, euh, voilà, euh, alors et je remercie euh, pour euh, le partage d'archives aussi, euh, Luc Rudolph et Jean Monré parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que en parlant, je, euh, donc Luc Rudolph est membre de notre association. Il a fait un travail de recherche sur les policiers, et là, il fait un travail de recherche sur les policiers à Alger, et il a. Euh, euh, il a euh, euh, voilà. Bon, et oui, et donc euh, euh, de temps à autre, il va faire ses propres recherches au service historique de la défense, et il fait en même temps, il trouve des choses pour moi, il me les envoie. Donc merci. Et pareil, Jean Monré a fait la même chose. Donc il va au service historique de la défense ou ailleurs, il trouve des choses pour moi et il me les envoie. Donc merci à eux aussi. Et c'est grâce à Luc Rudolph qu'on a euh, découvert des archives que qui n'est qui n'étaient pas des informations, qui n'étaient pas dans le fond de mon père, une partie qui n'était pas dans le fond de mon père et qui était absolument capitale et qui ont, qui ont été euh, trouvées bien après. Donc, hein. Alors, donc, euh, que font ces gens euh, qui se sont réunis en association D'abord, euh, ils n'ont pas pris n'importe qui, il fallait être coopté il fallait qu'il y ait deux personnes qui disent « oui, je l'ai vu, moi, il a fait ci, il a fait ça » et il fallait que le général Jousse mette son tampon on dise « ok, voilà ». Ensuite, euh, donc, euh, euh, ils font plusieurs choses. Ils commencent en 1945. Ils font un projet de demande de reconnaissance collective. Je vais vous parler de ça très rapidement. Ensuite, euh, je veux, en 1946, il y a le questionnaire euh, qui est rempli euh, pour euh, Henri Dastier, dont je vais vous parler. En 1948, il y a des lettres de Jousse euh, pour euh, tergiverser avec le, le gouvernement français pour essayer de faire reconnaître ses résistants. En 1949, il y a deux projets de décret de ces résistants pour essayer de voir si on peut avancer les choses. En 1952, Henri d'Astier meurt. Et en 1953 et en 1958, il y a deux personnes qui essayent de réouvrir le dossier. Et je vous parlerai de ça rapidement. Okay. Et après, je vous, dirai, euh, voilà. je vous dirai ça pour le moment. Et après, voilà. Alors, vous voyez ici, euh, proposition de citation collective en faveur du groupe de volontaires de la ville d'Alger. Donc, il demande une citation collective. Okay. Et là, c'est… Euh, alors, comme j'ai… Attendez, je vais bouger un petit peu la photo de là. Euh, pour qu'on voit… Voilà, on voit en 45. Alors, je replais. Voilà. Alors, donc… Non, non, non, ça ne va pas aller. Bon. Euh, alors, en… Vous me croyez, en 1945, il y a le secrétaire général de l'association qui envoie une lettre au président du Conseil national de la résistance. Et euh, euh, voilà, donc ça, c'est déjà un effort. Euh, ensuite, le questionnaire. Alors, le questionnaire, euh, c'est un questionnaire que la Commission nationale d'homologation envoie pour les gens qui veulent, euh, qui disent, euh, moi, j'ai fait un réseau et, je, et on, on leur fait remplir des questions. Et donc, euh, ce questionnaire... Euh, c'est le, pour le réseau Henri Dacier de la Vigerie, et c'est en 1946. Euh, donc, voilà, on leur pose des questions, recherche, renseignement, etc. Hein le réseau d'Astier a eu pour mission de faire ci, de faire ci, de faire ça. Et euh, voilà un truc important qui, qui est écrit dedans. Cette association, en parlant de l'association des résistants, cette association ne doit pas être confondue avec un réseau, car les membres de cette association, élus un an après le débarquement du 8 novembre 1942, ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'était moins d'un an, mais ce n'est pas grave, ne doivent en aucune façon être identifiés avec ceux qui ont été, avant le débarquement, les chefs effectifs du réseau, et il y a marqué seul réseau, de résistance en Afrique du Nord sous le commandement unique et incontesté d'Henri d'Astier de la Vigerie. Alors d'abord, je dois dire qu'effectivement, José Boulquer a toujours dit que Henri d'Astier était le chef. Okay mais je continue. Donc on voit que Henri d'Astier, là, euh, euh, euh, dit euh, « Non, non, euh, euh, ces gens-là, ne ne, on euh, ne peut pas faire ça un, de, de ça un réseau. » Alors, euh, en fait, ce n'est pas Dastier qui a signé, c'est euh, Jean Quéra pour Dastier, mais bon, euh, on va penser que Dastier l'a signé, puisque Jean Quéra était un ami de, de Dastier, qu'il a fait partie du réseau que Dastier a fait, le réseau d'Astier. Il y avait euh, 89 membres euh, sur lesquels il y avait 14 personnes qui avaient participé au 8 novembre. voilà donc, il n'y avait pas tous les membres, il n'y avait définitivement pas les membres du 8 novembre. Le, le, le, les membres du 8 novembre, c'était à peu près un peu moins de 1000 personnes. Et donc, ils n'étaient pas là. Et, et effectivement, il a refusé que ces gens soient là. Et on va voir un petit peu après. Donc, euh, maintenant, euh, en 48, donc, il y a euh, euh, alors, de nouveau la commission d'homologation. Et là, c'est... Euh, le général euh, Jousse, euh, qui euh, non, ça c'est la commission de c'est 14 septembre 1946, et elle dit, une sous-commission composée de monsieur un tel, un tel, un tel, la motion suivante elle, a été adoptée à l'unanimité, et c'est en fait de reconnaître le réseau d'acier et rien d'autre. Et ils ont dit pour les autres, eh ben, peut-être qu'ils peuvent aller dans telle tel case ou telle case ou telle case, mais ça n'allait nulle part. Alors euh, donc en 1948, il y a Jousse, qui, euh, euh, donc le général Jousse, qui avait été donc lui un, un, disons le militaire de, du 8 novembre, le militaire qui avait aidé le 8 novembre, c'est grâce à lui que, que, que tout a pu se passer, euh, qui envoie une, euh, qui reçoit maintenant une lettre parce qu'il avait envoyé une lettre au, au président de la commission nationale d'homologation et euh, qui lui dit, euh, non, en fait, euh, ce n'est pas, euh, voilà, on ne peut pas euh, homologuer. Et il lui dit en plus, euh, parce que Joux a dit, mais moi, je ne me souviens pas qu'on avait voté, etc. Mais en fait, bon, c'est marqué que ça avait été voté. Alors, maintenant, euh, que fait-on après Alors, en 49 donc Jean Kerat, le fameux Jean Kerat qui avait signé pour Henri d'Astier, bon, fait une pro un projet de, de, de décret. Alors, bon, et... Euh, il fait un projet de décret, je ne vous montre pas tous les articles, mais il fait un projet. Et Général Jouz fait le même projet, mais le change un petit peu, etc. Bon, ces deux projets n'aboutissent à rien du tout, Tant et, taut, autant, euh, euh, surtout parce que euh, le gouvernement, le ministère des anciens combattants, leur envoie un papier en disant, le 25 mars 1949, nous avons une loi. Et eux, ils ont envoyé leur papier en le 29 mars 1949. Donc... Euh, Bon, il y a déjà une loi, et cette loi dit ceci, etc., il faut suivre cette loi. En, alors, en gros, les démarches, euh, euh, ce qu'ils ont fait c'était donc au départ le Conseil national de la résistance. Euh, Raphaël Aboulker a proposé d'aller approcher les forces, de, de faire une homologation avec les forces françaises libres. Ils ont essayé forces françaises intérieures, forces françaises combattantes, euh, rés, euh, résistance intérieure française, et ils ont approché le président du Conseil. Ils ont même pensé, on va faire une demande de reconnaissance nord-africaine spécifique. Et puis à la fin, euh, le seul, on leur a même proposé d'être membre de résistants des camps prisonniers, territoires d'outre-mer, territoire, territoire étrangers, enfin bref, le panier qui reste au fond du, du tiroir. Bon. Alors euh, euh, pour donner une, une idée de ce qui se passait à ce moment-là, par exemple, euh, à un moment, il y a l'amiral Fénard qui euh, était donc le, un ami hein, de Darlan, mais aussi qui, qui n'était enfin, pas contre le, le débarquement, mais qui était un ami de Darlan, etc. Et en fait, il a fait une demande apparemment de, par, de faire partie du 8 novembre, de faire partie de l'association. Et alors, il y a euh, à la fin, là, dans le paragraphe, vous voyez ce euh, qui dit mon point de vue est qu'il ne suffit pas d'avoir été un bon français pour être membre de l'association. Ça, c'était... Euh, voilà, il fallait le dire. Alors, euh, donc, décès d'Henri d'Astier. Et maintenant, je vais parler des deux personnes, Jeancel et Berdolet. Et là, vous voyez euh, euh, sur notre site Internet, voilà, quand on, on regarde Berdolet, on voit euh, ce monsieur Berdolet qui était donc un, un des membres de l'association, qui était donc un des résistants avec numéro d'ordre 355, avec son adresse, etc., son, son, sa profession. Et je vais parler de, euh, de Jean Celle et de, et de euh, Verdolet. Alors, Jean Celle, euh, en mars 1953, euh, il, il est ancien conseiller de l'Union française. Il demande euh, euh, donc qu'il y ait une enquête sur le réseau d'Astier une enquête sérieuse serait à entreprendre sur les réseaux d'Astier afin de déterminer avec précision ceux qui y ont appartenu en propre, comme il sera utile de préciser son rôle exact. En octobre 1953, il y a un rapport d'enquête, et alors euh, le chef de cabinet qui s'appelle l'Allemand, qui, qui répond, qui est le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, écrit, euh, ignorant visiblement le décès d'Astier, de, de, de, Toutefois, le président convoquera auparavant M. Dastier pour lui demander de développer ses suggestions. Alors, on est en 53, Dastier est mort déjà depuis un an. Bon, Voilà, pour dire un petit peu le niveau administratif des choses. Ensuite, en, en mai 1953, euh, euh, le, euh, le même Allemand euh, qui avait écrit, euh, enfin voilà, estime n'avoir euh, à plus revenir sur le travail qui a été fait L'attention est appelée sur la rivalité qui existe entre les différentes organisations de résistance en AFN et sur le fait que les débats des commissions d'homologation ont un caractère confidentiel. Alors, la communication, M. Jancel, est laissée à l'appréciation du cabinet de la Défense nationale. Donc, on, on envoie le dossier ailleurs. Alors, pour ce qui est de Berdolet, Berdolet, c'est un, un, un membre du réseau de d'Oran. OK et alors, il demande l'intégration des noms de certains résistants dans le réseau d'Astier. Donc, lui, il va, il, il essaye une autre façon de faire. Alors, il s'est vu de, de, euh, donner une fin de non-recevoir par référence à un arrêté, etc. On lui a suggéré de les faire reconnaître en tant que résistants isolés. Bon, donc, on ne va nulle part. Alors, les motivations d'Henri d'Astier. Pourquoi est-ce qu'Henri d'Astier a écrit ce qu'il a écrit dans le questionnaire Pourquoi est-ce qu'il a dit que euh, cette association, enfin bref, euh, il a vraiment dénigré euh, le, le, le, les, les personnes du 8 novembre, alors que c'était ses amis. Alors, j'ai essayé de voir à travers le, le, le, le, des, des choses, euh, euh, pourquoi. Et il y a deux, deux, deux, deux, deux, deux auteurs, Gabriel Esquer et Henri Chemouille. Gabriel Esquer euh, dit qu'au euh, euh, moment quand Henri Dastier, euh, après, le, après le débarquement des alliés, euh, mais pas mal de jours après, quand même, euh, rentre dans le gouvernement de Darlan. Il est le, il est sous Rigaud. Il est en charge de la police. Et euh, euh, en fait, il a voulu créer un corps franc d'Afrique. Et sa première idée, c'était d'aller demander aux, aux gens du 8 novembre. Bon, il y avait quand même euh, surtout Alger qui a 400 personnes. Donc, euh, euh, il est écrit que dans le même, dans la même page. Que euh, José Aboulker, qu'il n'y a pas eu d'entente entre Henri Dacier et José Aboulker. Mais il n'est pas écrit plus que ça. Donc on ne sait pas sur quoi. Mais comme c'est dans la même page, euh, vraiment juste après, on se dit que c'est par rapport à ça. Donc on, on imagine que, que Dacier a demandé à José Aboulker est-ce qu'on pourra voir les types du 8 novembre Parce que lui voulait les avoir d'abord. Et euh, que José Aboulker a répondu non. Mais on n'a rien dans, le, dans les livres de José Aboulker qui dit qu'il n'a qui parle de ça. Hein, Henri Chemouilly c'est un autre auteur, et là il écrit mais en, en noir sur blanc que Raphaël Aboucler a dit euh, aux Juifs de ne pas aller au coffre-fort d'Afrique. Donc il a dit aux Juifs, n'allez pas au coffre-fort d'Afrique. Maintenant, ça n'a pas empêché les Juifs d'y aller. Euh, en plus, il y a euh, Giraud qui avait dit « pas plus d'un cinquième du coffre-fort d'Afrique ne doit être Juif ». Bon, et comme je dis, ce n'a pas empêché les Juifs d'aller au Corps franc d'Afrique, de se faire enrôler, et en plus, selon certains auteurs, ils étaient au moins plus de 30%. Alors, il y en a un qui a dit 80%, je n'y crois pas, mais au moins 30%, oui, je pense, parce que quand on voyait les noms de, des gens du Corps d'Afrique, oui. Donc, euh, voilà un peu ce qui s'est passé par rapport à ça. Euh, et je pense que, je pense que Henri, euh, Henri d'Astier... Euh, vraiment, euh, génuinement voulait euh, avoir les gens du 8 novembre, mais que les gens du 8 novembre se sont dit, euh, bon, mais euh, euh, lui, il est maintenant, il fait partie de la police, c est, c est, il est du, du gouvernement d'Arland, et on ne peut pas voir avec ça. Il faut dire aussi qu'à la fin de, de l'année, euh, euh, quand il y a eu l'assassinat d'Arland, euh, ils sont tous faits récupérer, et sont, on les a envoyés à la Guatte. Ensuite, on les a libérés, et on a envoyé euh, d'Astier, et l'abbé Cordier en prison pour neuf mois. Voilà. Euh, ça, c'était à propos de l'assassinat d'Arlan. Mais voilà donc euh, la question. Alors, euh, je voudrais demander à Raïm de me dire quand est-ce que je suis à 15 minutes. Voilà. Et euh, je voudrais parler maintenant de euh, l'opération torche de Roosevelt et, euh, et de l'opération torche résistance. Alors, opération torche Roosevelt. Alors, je donne juste les points de, des dates. En septembre 40, il y a Maxime Végan qui arrive en Afrique du Nord, donc il est les, le délégué général en Afrique du Nord, donc le représentant de Vichy en Afrique du Nord. Ensuite, en novembre 40, il y a Robert Murphy qui est envoyé personnellement par euh, comment il s'appelle euh, Roosevelt en Afrique du Nord, et donc il arrive en Afrique du Nord en novembre 1940. Euh, euh, et vous allez voir que c'est Roosevelt qui depuis le début avait bien ça en tête tout, toute cette chose en tête de faire un débarquement et en Afrique du Nord, pas ailleurs voilà. alors, ensuite en février 1941, Robert Murphy arrive alors avec Maxime Végan, ils sont tous les deux catholiques donc euh, il prend cet angle là, il se retrouve euh, euh, à l'église et euh, ça fait déjà, ça, ça fait déjà ça, de la communication et après euh, ils en arrivent à parler un peu plus de, de ceci et de cela et euh, ils font les accords économiques, Vegan murphy alors ce qui est intéressant c'est que euh, Vegan euh, lui dira oui oui on a besoin d'argent, enfin on a besoin de sucre d'essence, de diesel et de graisse, d'huile à graisse, enfin de graisse, voilà. Bon. Alors, on voit bien. Alors il dit euh, « sinon euh, j'ai peur que les, que les masses berbères euh, et musulmanes se soulèvent », comme si euh, l'essence et tout ce reste, le reste des choses, à part le sucre, euh, avaient un intérêt pour elles. Bon, on voyait très bien que ce n'était pas pour ça, c'était vraiment pour les militaires français. Euh, mais voilà, donc euh, ils font ces accords-là. Mais dans les accords, il y a aussi un, une chose importante c'est que euh, Végan accepte qu'il y ait des vice-consuls euh, qui viennent et qui, pour vérifier que ce que les Américains donnent, reste en Afrique du Nord et ne part pas ailleurs. Ce qui veut dire que ces vice-consuls, maintenant, sont autorisés à aller dans tous les ports et à vérifier tout ce qu'il y a. Mais en même temps, ça permet à ces vice-consuls de faire la collecte de renseignements. Hein, et puis aussi des contacts politiques. Et voilà. Donc, le tour est joué. En, donc En juin 1941 est l'arrivée de ses vice-consuls. En novembre 1941, euh, rappel de Végan par Pétain, euh, parce que euh, ben, euh, Végan était anti-allemand, les Allemands ont demandé à Pétain que, que Végan ne, ne soit plus en Afrique du Nord. Donc, il est rappelé par Pétain et il est mis non pas en résidence surveillée, mais enfin, il est mis, euh, voilà, il faut qu'il habite là et il faut pas qu'il bouge de là. Euh, ensuite, euh, en décembre 1941, arrivée du colonel William Eddy, alors ça, c'est intéressant, c'est un colonel qui est très décoré, et, enfin, c'est un, un, un militaire qui est très décoré, et aussi euh, qui parle le français, l'allemand le, euh, couramment, et euh, qui se retrouve à Tanger et alors à Tanger euh, ben c'est euh, c'est en plus il est en plus il est un agent de la de l'OSS c'est-à-dire de l'organisation des services euh, secrets euh, américains qui est l'ancêtre de la CIA. Donc euh, c'est d'ailleurs là qu'ils ont commencé à créer et hein, euh, a été créé à ce moment-là, et donc, euh, donc euh, William euh, Eddy, il est un petit peu ce qu'on a vu dans le film Casablanca, c'est-à-dire euh, c'est plein de… il euh, y a les, les Allemands, les Français qui se retrouvent, euh, comme à Casablanca, comme à, Casablanca voilà. à Tanger c'était pareil, puisque Tanger c'était une ville euh, euh, internationale où, où, où, où tout se passait euh, de la même façon. Et euh, on va voir après euh, ce qu'a fait le colonel et dit, ça va être très intéressant. Alors, euh, euh, Henri Giraud, alors euh, ce que… Nicole, encore, un, que, quart okay Nicole. encore un quart d'heure, ok Nicole, encore un quart d'heure. J'ai passé un quart d'heure, là Non, passé un quart une demi-heure. J'ai déjà passé une demi-heure, ce n'est pas possible Oui, oui, donc. Bon, alors je, je vais aller vite, alors parce que… Bon, alors Henri Giraud, donc, et… et qui, est, qui était capturé en mai 40 c'est va donc en avril 42 et en fait ce que Roosevelt avait voulu c'est euh, avoir trouvé donc des contacts locaux qui puissent dire euh, voilà euh, on a une euh, on, on vous invite à venir voilà donc pour nous pour les inviter à venir il fallait trouver quelqu'un au début ils avaient essayé avec végan qui n'avait pas voulu euh, même une fois que végan est parti ils ont essayé de, de le retrouver enfin en France ils sont allés le voir toujours pas et euh, Giraud a accepté en, en juin 1942, il y a le mec du Breuil qui va voir Giraud et qui dit ok, donc euh, maintenant ils ont une personne, un général français qui va les inviter, puisqu'il va être entre guillemets en charge du 8 novembre, qui va les inviter à venir débarquer, voilà, c'était ça leur point. Alors donc euh, ça c'est une belle photo de Roosevelt, et euh, alors la résistance et Roosevelt, je vais parler… Alors je veux euh, remercier deux, deux chercheurs, là, Philippe O'Brien et Buchanan, Andrew Buchanan, j'ai pas mis son prénom, Andrew Buchanan, et euh, euh, qui ont présenté à notre colloque en 2022 et euh, dont je vais euh, présenter une partie de leur euh, recherche. Ok Alors euh, en fait. Euh, euh, euh, euh, euh, Roosevelt et Lewis. Euh, le Roosevelt et Lewis se connaissaient déjà depuis la première guerre mondiale, même avant, en 1913. Euh, la, la, les États-Unis entrent en guerre en, 19, en 1917. Euh, euh, Roosevelt va là-bas. Il va là-bas pour euh, vraiment euh, explorer. Il parle à Clemenceau, donc il est, il est quand même quelqu'un d'assez important, mais il est dans les moyens échelons. Euh, il était impressionné par Clemenceau. Euh, il, lui, c'est un navaliste, ok C'est un, quelqu'un qui, euh, qui est, c'est la marine, c'est la marine, c'est la marine. Et donc lui et le hi euh, qui est aussi donc de la marine puisqu'il est amiral s'entendent se, très bien. Mais depuis très longtemps, ils ont ils ont partagé leur bureau depuis qu'ils sont, disons, tout petits dans la dans la marine, et, euh, et donc ils se méconnaissent par cœur. Euh, euh, et donc euh, euh, Roosevelt. Euh, euh, ne, ne jurera que par le hi. Euh, le hi est à la retraite en 39. Il l'envoie euh, de janvier 41 à avril 42 pour être l'ambassadeur des États-Unis euh, à Vichy. Et euh, après 42, une fois qu'il a laval, euh, donc c'est fini, il euh, y a plus de, on coupe les ponts. Euh, alors donc euh, je vous ai dit un petit peu. Alors euh, le HI, dans la Première Guerre mondiale, lui, il était déjà. Euh, il avait euh, un bateau qui, euh, qui, qui. Il avait amené plein de soldats et il avait, ils les amené amenés par Bordeaux. Alors, en fait, Roosevelt et lui ont étudié pendant la Première Guerre mondiale, à la fin, ils ont étudié tous les ports, enfin, plein de ports en France, etc. Ils allaient à Brest, à Massachusetts, etc. Et ils avaient déjà dans leur esprit de, de, de, de marin, ils avaient déjà tout, tout, tout imaginé dans la, à la fin de la première guerre mondiale okay alors Roosevelt c'est la géopolitique c'est à dire qu'il euh, voyait les choses d'en haut et euh, euh, là il a commencé à voir que, euh, que c'était mondial et, euh, et aussi euh, euh, Buchanan dit que euh, en fait, c'est est comme euh, C'était comme s'ils devenaient des impérialistes. Hein, les, les, les Américains, enfin, devenaient peut-être pas devenaient, mais voilà, étaient. Et en tout cas, euh, une fois que la France avait fait l'armistice, alors qu'avant, ils s'étaient dit dans la première guerre, ils s'étaient dit quand ils ont vu la première guerre mondiale, ils ont dit jamais les Français ne, ne feront d'accord de, de quoi que ce soit avec les Allemands. Voilà. Et après, euh, là, ils se sont rendus compte, après la, la, durant la Deuxième Guerre, enfin, quand il y a eu l'armistice, qu'ils qu étaient vraiment faibles et qu'en en fait, bon, euh, voilà, ils allaient être une puissance secondaire, etc. Donc, si ce n'était pas pour de Gaulle, ils, on, on serait resté certainement une puissance secondaire, en tout cas. Euh, ils étaient surpris par de Gaulle, euh, et voilà. Et euh, euh, aussi, géopolitique, par rapport à ses militaires à lui, euh, il, il, il, il, il a combattu ses, ses propres chefs d'état-major. Il ne leur parlait pratiquement pas. Il parlait beaucoup plus avec Léhi qu'il ne parlait avec ses chefs d'état-major. Euh, et euh, donc, euh, il faisait tout pour, le, pour les... Alors, le bluff, donc, de, le bluff de, de, de Roosevelt. Alors, donc, le 11 juin 1942, le colonel, attendez, ça c'est le bluff, oui, avec euh, Eddie. Euh, le colonel Edith envoyé par Murphy à Washington. Alors, il dit il y a 35 000 Français qui sont prêts à mener une action offensive en Algérie et 5 000 autres sont prêts à mener des actions de sabotage au Maroc. Les agents américains en Afrique du Nord sont, ont, ont, ont soigneusement évité tout contact avec les morts. Il rajoute ça. OK. Le bluff continue. Euh, alors, euh, popularité des États-Unis parmi les Fauconnons français dont 75 à 80 espèrent une victoire des Alliés. Il continue. Les forces de résistance françaises, remarquablement efficaces, organisées par Van Eyck et ses collègues, sont prêtes à s'emparer d'Oran et d'autres ports clés. Les forces de débarquement américaines ne rencontreront qu'une résistance symbolique. Et on continue. Une enquête alors une enquête sur l'opinion publique qui est menée en Afrique du Nord française, commandée par Roosevelt lui-même qui est au départ avec un psychologue social de Princeton, et je vais aller très vite, je vais aller, voilà, donc 90% des colons français d'Afrique du Nord, ils disent que étaient favorables à une victoire des alliés, 80% pensaient que les États-Unis n'avaient pas d'intérêt impérialiste dans la région et 70% accueilleraient favorablement un débarquement allié s'il était mené par des Américains et exclué de Gaulle. Alors tout ça, c'est un, un, le, le Psychological Warfare Bureau qui, en, en Algérie, en Afrique du Nord, a organisé entre guillemets cette étude et ils ont 142 entretiens entre guillemets utilisables. Bon, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que on sait très bien que ça, c'était euh, qu'il y, qu y a vraiment des, des, des on, a, on a tordu les informations, etc. Mais euh, euh, en fait, ce qui est intéressant que que, disent, que dit euh, euh, Buchanan, c'est que ce qui était important, c'est que Roosevelt, lui, c'était la géopolitique. C'est-à-dire qu'on va aller au-dessus. On va finalement les résultats scientifiques, ils sont là pour corroborer ce que Roosevelt voulait. Voilà. Mais c'est ça la géopolitique, c'est ça le… Voilà. Alors, les assurances de Murphy données en personne par le très décoré cassematique ont permis de balayer les craintes non déraisonnables du chef de l'état-major. Voilà, donc ça, c'était pour cette partie-là. Je vais laisser la parole à euh, euh, Galia. Et euh, je la laisse, j'arrête mon stop, stop share screening et je lui donne le euh, Galia. Tu Merci peux beaucoup, prendre... Nicole. Merci et beaucoup je, Nicole. Je, je ferai l'Algérie après y a un peu de temps. Exactement, allez. exactement. Merci. Alors, vas-y, Galia. Galia de <rire> Ok. Galia va parler en anglais et Nicole va traduire en français. Oui. The new share, okay. Um, okay, I can't see anybody. Is that it's right? Okay. it's okay. That's okay. Oh okay. uh, uh, no, why is it stopped? It's okay. But it's the does. screen sharing stopped. Why is uh, yes. that? I don't know. Mm, we'll try again. And here. Okay. All right. So I can't see you, but you can see me. Thank you. I'm very happy to be here. I'm honored to be here this evening with you, and especially excited to share the story of my father and his experiences in World War II. And I'm very sorry that I can't do this in French. Okay. So, in order, une so, seconde, je veux juste Galia est très honorée de présenter ce soir sur son père, et elle regrette qu'elle ne puisse pas parler en français. Okay. Okay, uh, okay and also not used to talking and having to stop and or yeah, not being able to. <laughs> but okay. So in order to. Paragraph. Yeah. Okay. okay. In order to be able to appreciate the significance of my story, I just wanted to say a little bit about my father's background and myself. I was born in Los Angeles, and later we moved to Palm Springs. And uh, I then went to UCLA, and right after that, I moved to Israel um so ancestry here is very popular and and i think being in israel with so many immigrants from so many places that it, it makes it even uh, more fascinating and essential part of our lives so my father his family okay. oh. Galia Galia one second <laughs> okay so, um, okay uh, uh, some pair uh, um uh à Los Angeles, c'est bien ça? Non, non, non, non, Ok, Je suis née à Los Angeles et, et, et plus tard ma famille est allée à Palm Beach et je suis allée en, Isra en, en Israël en 1970 euh, après euh, graduating euh, de du CLA de, de Los Angeles, de l'université de Los Angeles. Et la génétique est un sujet populaire partout et très important pour moi. Et voilà, je te laisse, I'll, I'll, I'll let you do the second, the other part. Yeah. Go ahead. <laughs> okay. So my father's family came to America in the early 1900s. They didn't stay in, uh, from the Ukraine. They did not stay in New York like most of the immigrants. They went to mid, uh, the Midwest. They went to Omaha, Nebraska and that's where my father was born in 1912 then the family moved to an even smaller town called manhattan but manhattan kansas not manhattan new york they were the only jewish family there until they were joined by my father's uncle a few years later they were jews uh, okay uh, yeah, one, one, one second. So, donc la famille de mon père est venue en America au début des années 1900 à partir de ce qui est maintenant l'Ukraine, et, et ils ne euh, ils, ils euh, euh, se sont pas euh, installés où la majorité des Juifs étaient, mais ils sont allés dans le Midwest, à Omaha, dans le Nebraska, où, où mon père est né en 1912. Euh, et un peu après, ils sont, euh, ils sont allés dans une, une ville encore plus petite, qui s'appelait Manhattan, dans le Kansas. Et, euh, et ils étaient la seule famille juive euh, là-bas euh, jusqu'à ce que euh, l'oncle de mon père les rejoigne plus tard euh, aux États-Unis. Okay. OK, So they were Jews, but they were far from synagogues, and somehow they managed to maintain a, a Jewish, a Jewish life. Uh, I, I'm sure they didn't have a kosher home. Uh, I don't know know if my father had a bar mitzvah, but somehow they stay Jewish. So when the United States joined the war in 1941, my father had just turned 29, a bit old. Um, well, he and my mother had been dating, so because of the war he proposed and then he enlisted, he volunteered because uh, they didn't take him yet, and he was sent to the army air force his job was loading bombs onto the massive flying fortress, the B-17 bomber. I even saw one once, went into it, it's, it's huge. There's like 10 people to the crew. Uh, I saw that in the Air Museum in Palm Springs. And when I was sat in the plane, I tried to imagine him and the bombs and the crew and the missions, uh, it's emotional. He served three years, one month, and 14 days overseas. When he returned to America, he married my mother uh, the following month in October 1945. Okay, my turn. Yeah. <laughs> okay, donc uh, ils étaient des juifs qui étaient loin des synagogues, tout ça, et en fait, uh, ils uh, maintenaient uh, leur uh, les rites juifs peut-être pas pas si bien que ça. Ils pensent que le, le, la maison n'était pas cachée. Et qu'il qu n'était enfin, qu pas une maison cachée, et euh, elle n'est même pas sûre que son père a eu une bar mitzvah. Euh, quand euh, il a rejoint il a les États-Unis, la, la, la, la, euh, quand les États-Unis ont, ont, ont, sont rentrés en guerre en, en décembre 1941, son père avait 29 ans. Et euh, euh, en fait, il s'est enlisté dans la guerre volontairement. Alors, juste avant ça, euh, il, il, avait, il dévoyait déjà ce qui était sa mère, qui est devenu sa mère après, mais euh, il, il, a, il a décidé de, de se fiancer juste avant de partir. Et en même temps, après, donc, il va dans la guerre et, volontairement et il est envoyé dans l'armée euh, de l'air. Euh, et là, son boulot était de, de charger des bombes dans les euh, euh, bombardiers euh, B-17 qui étaient d'énormes forteresses volantes. Et elle en a même vu une euh, au musée de l'air à Palm Springs. Elle, elle est allée à l'intérieur, elle a commencé un petit peu à réfléchir à ce que a dû être la situation pour son père dans, dans un, bombier, un bombardier pareil, les missions, etc. Il a servi pour, euh, pendant trois ans, etc., à peu près, un peu plus de trois ans. Il est retourné aux États-Unis s'est marié avec euh, donc sa mère, ce qui est devenu sa mère. Le mois suivant on October 45. Go ahead. Okay. All this I knew growing up. It's what Sorry, I didn't Ga know. Galia, Galia, Ga Ga Ga, it's Sandra. Yeah. We we we see the the first the first uh, yeah, great. Ah, okay, I, it's okay. Ready. Yeah. <laughs> <Yeah, laughs> right okay, right. I meant to do that when you got to the army. Okay. So all of this I knew growing up growing up. Um it's what I didn't know that was so interesting. As in so many cases, when uh, uh, people return from war, they don't talk about what they saw there. And my father is one was one of these people. And my brother and I only discovered these letters um, uh, that he wrote home during the years that he was abroad and also in training in America. We only found these in 1990. Uh, no, my father died in 1994. We only found these letters maybe five, six, seven years ago. Not only did we find letters, but we found medals and ribbons. Ribbons for his service in North Africa, Sicily, Rhineland, uh, among other places. He also received. Uh, he received the uh, the Croix de Guerre avec Palm. He received the Bronze Star. In fact, he received uh, eight Bronze Stars. They are awarded for heroic or meritorious achievement in a combat zone. About three percent of soldiers in World War II received them, and we knew nothing about this uh, when he was uh, alive. I'm going, I'm going to talk about that, but you also have the um, the photos. Oh, sorry, you're right. No, oh, but here. the photos you, you found them later, right? The photos also you found them later, or you had them before? Mm, no, the photos we had, we had when uh, no, actually no, we didn't. We have found a box full of photos and the medals okay. and pictures from the bombardments and all okay. his okay. okay. Donc euh OK. Donc euh, tout, de tout ça elle n'a jamais rien su, son père n'a jamais rien dit comme c'est la plupart du temps le cas euh, de des autres personnes qui re, qui reviennent de la guerre, euh, son frère et elle ont ont découvert cela euh, euh, donc euh euh, ils ont découvert à la fois les, les lettres, les décorations, les médailles, les photos. Euh, alors, il est mort en 1994, ils ont découvert ça il n'y a qu'à peu près cinq ans, donc euh, bien longtemps après même sa mort. Et ils ont découvert donc ses euh, médailles et toutes euh, les, dé les décorations en, en ruban aussi. Et euh, surtout, alors, pour son service en Afrique du Nord, en Sicile et, et ailleurs. Et il a, reçu, il a reçu la Croix de guerre avec Palme, il a reçu la Bronze Star et euh, qui euh, est euh, donnée que pour des, dans des situations très spéciales euh, d'héroïsme et de, et de mérite euh, dans, en combat de zone. Et, euh, elle, et il a reçu huit euh, euh, médailles de ce genre là et euh, elle a euh, euh, euh, découvert que en fait 3, seulement 3% des soldats de la deuxième guerre mondiale recevaient ça, ont reçu ça. Donc en fait, c'était euh, euh, vraiment euh, quelque chose d'important qu'il a, qu a reçu. OK. Just ok. To, uh, yeah, go ahead. We 301st Okay, Okay. so what stood out most for me in the, in the one particular letter uh, was about the Pesach Seder. He had two, two buddies from the army uh, had in Constantine in Algeria. Now, I didn't know immediately that that's where it was. I didn't even know it was in Algeria, just North Africa. He wrote in the letter that they were not allowed to write where they were. It was a secret. So at the time it didn't matter. I just really enjoyed reading the story of his seder in somewhere in uh, in North Africa and the two days that he spent there um I'll go on a little yeah. so here you have my father, an American from the Midwest who never really traveled, a proud Jew without much Jewish practice, but one who observed the holidays and traditional meal with traditional meals and Yiddishkeit. And if his family found a synagogue, it was probably one where men and women sat together. And they were dressed up, wearing their best clothes, suits, and dresses, and waiting for a matzah ball soup and gefilte fish. So take this man, put him in a Jewish community over 5,000 miles away, and in a synagogue with traditions and customs he's never been aware of. Okay, uh, Je vais le faire Holden. assez rapidement, hein, pour Perdre pas trop de temps euh, donc euh, euh, elle a vu euh, cette lettre euh, euh, où il a écrit que euh, il était quelque part en afrique du nord mais il pouvait pas dire quoi ou euh, pour des raisons de l'armée il lui avait je suppose interdit sinon il, la lettre ne serait pas passée et puis euh, il a euh, euh, et donc euh, voilà cet homme qui racontait un pesah, un, un c'est-à-dire euh, la Pâque juive, euh, où il s'est retrouvé donc dans cet endroit-là et euh, elle ne sait toujours pas donc où c'est. Hein. Et euh, donc euh, euh, mais cet homme-là qui, qui est donc euh, 5000 miles euh, loin de, de, sa de, de, de là où il habite et qui se retrouve avec une communauté juive complètement différente, des traditions et des coutumes. Qui n'avait jamais, dont il n'était pas du tout au courant. Voilà. Et, et lui, il était habitué certainement à uh, des traditions uh, différentes uh, du, du genre uh, yiddish. Voilà. Et donc, uh, Galien. Ok. Um, did you say that I didn't know where it was? I don't know if you yes. translated did, that question. Well. Yeah. Okay. Okay. ok, I was looking at it. Ok. Yeah. So, with the letter, oh, well, first of all, I, I wrote about this um about his Passover in in in North Africa and it was published in the Jewish Journal uh, of Los Angeles. So um and some of this was coming from that article that I wrote. So on Pesach Eve in 1943, my father and two Jewish buddies they took it, they trucked them and they put them in trucks and they took them to this unnamed city in North Africa for their actually three days off. And around six in the evening, they were walking, looking for some synagogue for something, and they stopped somebody and asked him, where's the synagogue? Well, obviously this man was Jewish because I'm sure he could tell. Uh So this man turned out to be the Chazan of one of the town's 14 synagogues. In this city of what my father wrote was 35,000 Jews. Okay? Okay. So, euh, euh, donc, euh, on les a pris, en fait, on leur a donné euh, un, de, un peu, entre guillemets, des vacances, quelques jours hein, pour le CDR, et donc, euh, on les a pris avec des camions, on les a amenés sur place, il y en a d'autres d'ailleurs, Galia a écrit quelque part ailleurs, qu'on a mis... Euh, qu'on a amené par avion même, et ceux qui étaient plus loin. Et euh, euh, donc, euh, eux, ils arrivent et tout de suite, ils voient quelqu'un euh, qui semble euh, juif et ils lui ont demandé. Et là, c'est là qu'ils euh, sont tombés sur un chazan et, euh, donc, et ils apprennent qu'il y a 14 synagogues, qu'il y a 35 000 euh, juifs dans cette, dans cette ville. Et ça, c'est important parce qu'il écrit ça, ce, son père. Voilà. Alors, euh, go ahead. Okay. So the Khazan gave us the front seat, rose at the service, he wrote. Because the Jewish soldiers from this liberating army were just were heroes. And they created a different kind of a battle there in Constantine. It was the battle who was going to host these soldiers for Lel Le Seder for the uh, Seder. So he this family, I think was the family of the Chazan. he won and uh, took them. And my father wrote what he experienced in North Africa was nothing like back home, so I will quote what he wrote. The worshipers were in a variety of dress, one with overalls, some in regular business suits, some in hats and some in yarmulkes, some in wing collars with derbies and some in native bloomer-type pants with the red hats like the Shriners. Regardless of attire, he pointed out, they were all praying hard. They went through things that I had never seen or heard of with the excitement of a crowd at a Nebraska Minnesota football game. Okay. So, in fact, on leur a donné le. le on, on, on, on, ils, étaient, ils étaient venus, on, on, on, on les a traités en héros, on les a mis dans les bandes devant. Et enfin vraiment, et puis se sont bagarrés après pour voir qui allait les prendre à la maison. Et cette, cette première nuit de céder, c'était le, le Hazan, la famille du Hazan. En fait, c'était un Hazan. Il y avait le père qui était Hazan, le fils qui était Hazan, donc qui était étudiant Hazan. Enfin, voilà. Et euh, le, alors ils étaient habillés de différentes façons, de... très très un, un, un comme si, l'autre comme ça. Il y en avait un qui était en salopette. Il y en avait un qui était en, en business suit, enfin en, en costume de, de business normal, un autre avec des chapeaux, d'autres avec des euh, kippas, euh, d'autres avec des nœuds euh, papillons et euh, d'autres encore avec des espèces de pantalons euh, larges, quoi donc en fait c'est Sarwell, euh, avec des, des chapeaux rouges sur la tête et il dit de type Shriners. Alors, si on a le temps, plus tard, je raconterai cette histoire. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Il est évident que c était les Red Hat, c'était les Tchéchiens. Alors, euh, de toute façon, euh, ils, ils, ils priaient tous euh, euh, euh, beaucoup. et Ils ont fait des choses que je n'ai jamais un, un, vues, que je n'ai jamais entendues. Et la, la foule était tellement euh, excitée. Uh, que ça ressemblait à un, fou, à un jeu de, foot, de football, mais pas le football le français, football américain. Uh, Nebraska, Minnesota, voilà, voilà. Okay. Alors, uh, you, you, you said about the family of the Chazanim, right? The, so he, he said, said the family. Said the... Yes. Yeah, yeah, exactly. Yeah. So it was a family yeah. of Chazanim: uh, the grandfather, the father, brother, son. Uh, so they, we, he wrote, what a gathering at the house. I still don't know where one family ended and the other began. Dozens of aunts, uncles, and children welcomed them into the home, so different from their own, yet here was a Seder just like back home, almost. So he described us. The table was about a foot above the level of the floor. We were told to take off our shoes. They had their shoes and stockings off. We sat on the floor around the table. Uh, continue non? je fais ça. One second. So, donc, euh, ils vont dans la famille du Khazan. Donc, j'avais dit qu'ils le, le, le étaient Farah de père en fils, quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc, ils vont dans la famille. Elle dit qu'il y a tellement de gens dans cette famille, on ne sait pas où la famille euh, finit et où le, le reste commence. Et il y avait des douzaines de, de, de tantes, donc d'enfants euh, euh, qui, euh, qui, qui les euh, leur souhaitaient la bienvenue et, euh, et c'était tellement différent de euh, qui, qui était euh, c'est tellement différent de, de, de from c'est-à-dire de de, de de de ce que lui avait vécu et, et en même temps c'était un peu la même chose presque presque presque. Alors, la table était un, un pied au-dessous, c'est-à-dire à peu près, euh, je me semble bien, c'est un pied, c'est 30 cm, au-dessous du, du niveau du, de la, de la, du parterre, euh, et on devait enlever ses chaussures, le, eux, ils enlevaient leurs chaussures et leurs euh, chaussettes, et euh, on s'asseyait sur le parterre autour de la table. Ok. Ok. The grandfather was the leader of the be, Seder. Galia, Galia, we have five yes. minutes more, please. Okay. oh oh <laughs> i'm sorry oh five six okay. minutes we have to because it, it, I, okay. Talia, Talia, the public, just to... do it okay just do it freely and i will translate at the end just just i mean you might not be able to read the whole thing so read just yeah. some part of your thing and i will just translate afterwards okay, okay. so okay so i want he he described the seder um and uh how how different it was and they how how exciting it was yet it was so different but still they had he said they had the piece of chicken celery lettuce matzah the large seder plate and some traditions they didn't understand which they did find later um but he said the biggest treat for the soldiers was the chance to sleep in real soft beds for the first time in over five months since operation torch And no less a luxury was the tray of coffee brought to their beds in the morning. So yeah, yeah continues okay. until the end. But the won't. Okay. Oh, okay. But you won't have time, uh, yeah, yeah, yeah, You will not have time to read until the end. You need to just no no I'm skipping. skipping. Yeah. Okay. Go ahead. So, okay, so I will summarize. We'll skip more of what they did there. And, and it was just fascinating to see how people were, how they were uh, received there in this North American, North, North African uh, town. And so, so a few years ago, I really got curious. I wanted to know what this town was, where they were, what I wanted to figure out how I could do this. So um, I thought that it might be Tunisia because, I'm Tunis, because I knew he had been there. And my son-in-law is uh, from Tunisia. His family was there during the war and they came in 1948. And I thought that would be really cool if he had been there, maybe one of his family. So I discovered my father was with the Army Air Force 301 bomber group. And I started looking them up and I found this declassified information here with all the information I needed. And all I had to do was compare My father's letters to what was written on this paper here so i contacted um let's see i discovered that this particular according to what i see in this paper here that that year at that time they were in algeria but what city so i contacted the um well it was then the diaspora museum the chain name has changed now it doesn't matter And they put me in touch with a man named Benjamin Mea Khalifa, who was a descendant of Constantine Jews. And with him and with the uh, museum, we discovered that it had to be the only place it could be was Constantine. So that was really exciting to find out exactly where he had been. Um, so, uh, let's see, we'll skip to here. Oh, so I wanted to find the families. How do I find the families? Well, he tried to help me, uh, Benjamin. Uh, he put it on his website of the Jews of Constantine. And uh, I wrote a letter, a thank you letter from the daughter of a soldier to the to the descendants of the Jews of Constantine, hoping that maybe somehow we would find the family. Uh, there were a few families who thought that it could be them. But since we had descriptions of people, uh, it didn't that didn't work. Um, but um, I'm still hoping to find it. But to summarize, even more rewarding than finding that lost community was the feeling of belonging and oneness uh, that my father's letter gave me of how amazing we are as a people. The bond among the Jewish people unites us, meaning that an Ashkenazi Jew who was raised in the Midwest in a small town with little formal Jewish education and an observant Sephardic family in the desert of North Africa, how despite their cultural differences, we find that our Jewish roots unite us all as one people and unites us in a family. How could my father have even imagined that his granddaughter, remember my father wasn't even married yet, that his granddaughter would marry a Tunisian Jew whose family had been in Tunisia when he was there with the US Army. It's come full circle, but I still hope to find the family. So thank you for listening. Merci. Okay, donc euh, son euh, sa, sa recherche après euh, elle a fait des recherches euh, en Israël euh, au musée de je me souviens plus de quel musée mais enfin bref elle a fait des recherches en Israël et puis après elle a fait les recherches avec le avec les, les, les, les personnes qui venaient, de l'association des gens qui venaient de Constantine et leurs descendants, et qui ont mis sur leur site l'information. Bon, pour l'instant, elle n'a pas trouvé la famille, n'a pas retrouvé la famille. Euh, moi, je lui ai dit qu'il faut encore chercher, qu'on va pouvoir le trouver à un moment ou à un autre. Il faut simplement continuer... À parler de ça et qu'à un moment ou un autre on va la retrouver, enfin, ça c'est moi qui le dis, mais euh, donc euh, euh, euh, ce qu'elle dit c'est que en fait le, le, la boucle est bouclée quelque part, euh, puisque euh, il y a eu euh, beaucoup de euh, le, le, cette recherche lui a lui apporté beaucoup. Voilà, euh, en même temps, même temps qu'on n'a pas tous les résultats, mais celui a, ça lui a apporté beaucoup galia is that uh, not so i tried to summarize <laughs> <laughs> quickly it's no. fine so, thank, galia, you. thank you thank, thank you. you thank you very much Galia. it was very interesting oh, i i, I forgot to say it. one thing oh, no. hi in son, père, uh, son père napa participé alopération Torch, il est venu en il est retrouvé en algérie in December. Uh, 42 après l'opération Torch et après il est allé en Tunisie. Mais lui, ils étaient en train de bombarder avant en France avant d'arriver là-bas. Voilà. Thank you, que I, I hope that histoires will have some <coughs> more stories like this. That has very, very interesting stories. We have a lot of stories about les uh, encounter between the uh, Jewish brigade from uh, intéressante. and the Libyan Jews. It's very interesting <coughs> <encounter>. <coughs> Ce que je dis, c'est que nous avons vraiment beaucoup, beaucoup de interviews que nous avons fait avec des soldats de la brigade juive d'Éret Israël, avec les juifs de Libye. Ce qui est très, très intéressant, un peu avec les juifs de Tunisie, mais le sujet d'avoir les histoires personnelles des soldats juifs pendant la deuxième guerre mondiale en Afrique du Nord nous intéresse beaucoup. Donc, je crois, Nicole, maintenant nous avons à peu près encore 20-22 minutes. Peut-être on va laisser le public des oui, oui, poser oui, des oui, questions et plus oui, tard oui. on aura le temps, j'espère, pour le... finir oui. avec les impressions de l'Algérie. Et aussi aussi uh, Galia, s'il y a des gens qui ont des questions pour Galia aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà. Ok, okay. Francis, attendez je vu que vous avez une question. Sandra les Francis, une minute. Oui. Alors, euh... bon. Ça, voilà, c'est bon, on vous entend. Ok, bonsoir tout le monde. Eh, D'abord, je suis très enchanté de connaître les personnes que je ne connais pas. Euh, je travaille sur l'Opération Torche, je suis scénariste et je, fais, je suis professeur de cinéma. Je fais justement un film sur l'Opération Torche. J'ai eu de l'aide par le gouvernement israélien. Euh, je retourne sur les paroles qu'a dit Galia. Je vous raconte une, une histoire personnelle qui m'a poussé à faire l'histoire, euh, l'Opération Torche. Quand je suis venu en Israël, je passais pendant la guerre des Six Jours. Avant mon départ, mon père m'a donné un petit livre de Téhilim. Et ce livre de Téhilim, il était très petit, mais j'étais étonné parce que c'était marqué imprimé en Angleterre. En Angleterre et c'était en français et en hébreu. Bon, ma curiosité était un petit peu… Je me demandais qu'est-ce que mon père, qui vivait en Algérie, où on est, je suis venu de France, et qu'est-ce qu'il faisait avec ce petit livre Je n'ai pas fait attention. Il y a peut-être 5 euh, six ans après mon alliance israël, il y a eu un, une réunion sur l'opération Torche. Et il y a justement un rocker, c'est-à-dire un chercheur, qui a parlé. Et il parlait justement que les soldats juifs anglais ou américains venaient dans les communautés euh, en Algérie. Ils avaient décidé de donner un petit livre de cadeau parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient être invités dans les familles juives pour pouvoir euh, accepter dans la famille. Donc, j'ai trouvé la solution de ce petit livre et j'étais très ému. C'est ça qui m'a beaucoup poussé à faire un film sur le père torche parce que mon père m'a beaucoup parlé. Voilà, c'était pour raconter à Galia. Moi, je suis prêt à l'aider, vu que je suis d'origine de Constantine et je suis très près ah. de la commune côté. Je voudrais bien l'aider sur de chercher cette famille. Je l'aiderai. Justement, j'organise bientôt un congrès des Juifs du Constantinois et ce sera l'occasion de parler de ça. Voilà. Uh, Galia, you understood what he said. Galia, are you there? Mm -hmm. tu peux, tu peux Not agree. all of it, but <laughs> I got some. Galea, you understood <laughs> yeah. that he's from Constantine. Yeah. and he's going to try to help you. Okay. Yes, and yeah, thank you. Tada, okay. and uh, merci. Okay. <laughs> okay. Ok, encore des questions s'il vous plaît, si vous avez. Itzhak Kerem, It's ouvrir le. On va l'ouvrir. le micro. Voilà. I uh, I, I pressed the uh, the hand thing by accident, but I think for Galia, she should uh, consult our colleague Dr. Yossi Sharvit, Sh because he's the uh, expert on Constantine and comes from a big family. And he used to have an annual Hilula for his grandfather in Demona. So he okay. lives in Jerusalem now. He teaches at Bar Ilan. So I think you should contact him, and he knows many people from Constantine. <coughs> okay, donc en français, uh, uh, c'est okay. encore uh, une offre d'aide pour Constantine pour Galien de contacter le professeur Joseph Yossi Charbi. Je, je l'aiderai, je le connais, puis il fait partie d'une autre association. J'aiderai Gallia pour ça. D'accord. Et je voudrais juste rajouter une petite histoire qui est dans le, dans le texte de Gallia, qui est mignonne, c'est que les, les, les soldats américains, ils ont voulu donner des bonbons aux enfants, mais comme ce n'était pas cachère, les enfants ont refusé. Mais après, ils ont laissé beaucoup de cigarettes. Pour ils savaient que les adultes allaient prendre les cigarettes. Voilà. OK. Bon, s'il n'y si, si, si a pas de questions, je crois que tu peux continuer avec les impressions de, de, de, de la visite aujourd'hui, s'il vous plaît. On a encore une question. Ah, encore, pardon. Robin, Oui. Vous plaît. Ouvrez. Oui. Ouais. Euh... C'est une Nicole, comment ça Oui. Euh, les amis, ouais. je me dérange deux petites minutes. J'ai une question. Est-ce que. Euh... Les Américains, quand ils, ont coups, quand ils sont allés en Algérie et qu'ils ont eu connaissance des Juifs algériens, est-ce mmh. qu'ils ils, ils avaient le même regard que les Français avaient à cette époque Est-ce que c'était un regard négatif ou c'était un, un regard plus nuancé ou tout autre chose les, euh, je, Tu veux dire les Américains en général Oui, parce qu'on sait très bien que les Français avaient un regard négatif sur les Juifs algériens. Alors, est-ce que, oui. est que les Américains avaient le même regard non, puisqu'il y avait des Juifs parmi les Américains. Ouais, mais c'est pour ça que je pose la question. Non, il n'y avait pas de. Non, je crois que je n'ai lu nulle part de situation autant j'ai lu des trucs où les jeunes Américains ils étaient tous. Nicole, Nicole, Ma question c'était, je sais qu'il y avait des Juifs américains, des Juifs français. Non. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que comme les Français. Euh, les Français avaient ce regard négatif parce qu'ils parlaient de mission civilisatrice. Mais d'abord, il n'y a pas, ce n'est pas les Français, il y a des Français qui avaient, les, il y avait des Français, il y avait les Français de Vichy, il y avait des Français, tous les Français n'étaient pas J'entends parler les Français juifs, pas les Français euh, au sens résistant, Vichyiste ou toute autre chose. C'est, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, comme le père de Galien était juif d'Ukraine, est-ce que, je veux dire, quel regard avait avait le le père sur ces juifs là est-ce qu'il avait un regard comme les français est-ce que est-ce que est-ce que, est que qui avait quel regard sur lui je veux quel regard dire. le père de Galia avait sur les juifs algériens est-ce que c'était un regard sur ah mais président tu veux dire de quoi non pas du tout okay. c'est pour tout. ça que je il pose avait, la... pas. Il avait le... pas dit non il a il a dans tout ce que j'ai lu de, de non non non il était étonné, il était étonné, il était, il était émerveillé par ces gens-là, ah en fait. Et ces gens-là, il l'accueillait à, à, à, à, à, à, à mains ouvertes et il était émerveillé. Voilà. Ah ben, bah c'est magnifique, ça, écoute. Voilà, c'est okay. tout. C'est ça que tu veux dire, c'est de voilà. jouer à Voilà, C'est la, la question que Mais je, je pose. Tu n'avais pas bien expliqué. Hein bon. ah bah c'est pour ça que j'ai voilà. repris. T'inquiète, Nicole. Ok, d'accord. Okay. ok, merci, Robin. T'inquiète, Nicole. Qui... Merci, Robin. Euh... Merci, merci. Marc, quel... vous voulez. Marc, on t'a Sandra. Ok. Une marche. minute, Marc. On va vous ouvrir. Voilà. On vous entend pas encore. Deux secondes. Pourquoi ça ne marche pas Je pense que ça prend juste un petit peu de temps. Voilà, Marc. Ça marche Non, toujours pas. On vous entend euh... Attendez. Moi, je vous entends. Mais... Oui, si. alors c'est bon, Marc. On t'entend, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, ça marche. Euh, oui, en, oui. En, en, parlant, en parlant avec mes cousines, j'ai découvert aussi qu'au euh, moment du débarquement enfin, de Torche à Casablanca, il y avait effectivement euh, pas mal de soldats, qui étaient des soldats qui étaient juifs et qui étaient justement aussi invités dans la famille. Et d'ailleurs, bon, enfin, c'est je, je, je raconterai les anecdotes là-dessus après, euh, y compris quelques drames familiaux. Bon, et également euh, pour ceux qui ont débarqué à Safi, euh, j'ai euh, l'interview euh, de de celui qui a été le président de de la de la communauté de Safi euh, euh, par la suite et qui m'a raconté effectivement qu'il y avait euh, pas mal de soldats qui ont débarqué et, et, euh, dans l'opération Torche à sa fille et qui étaient des Juifs. Mmh. Je raconterai le détail plus tard, là, on est trop pressé. Alors, en fait, je veux dire qu'il y avait beaucoup de familles euh, qui ont recueilli des euh, soldats américains, Juifs ou non-Juifs, et pas seulement pour les fêtes juives. Euh, euh, oui, donc, oui, euh, ils Mais étaient, il y en avait aussi… Euh... Ils étaient aussi, accueillis, ils restaient longtemps, ils ont resté longtemps dans, dans certaines familles. Hein. Euh, pas si longtemps que ça, parce que justement, ça euh, dépend, par les exemple, à sa fille, ils sont restés qu'une semaine. Hein. Ouais. Et les bon, euh, pour le reste, euh, effectivement, euh, c'était euh, très bien d'avoir de, des soldats juifs euh, à la maison pour cause. Euh, je veux dire, la reconnaissance était, euh, euh, la gratitude était grande. Bon, et puis euh, euh, pour les filles, quand elles étaient grandes, euh, c'était également euh, quelque chose de très, euh, de très séduisant. Mm -hmm. Alors, euh, Galia, finalement, euh, les gens ont beaucoup de choses par rapport à toi. Moi, je n'ai aucune question. Ce <rire> n'est pas possible, je n'y crois pas. <rire> Ou alors, c'est le manque d'intérêt de, de ce que j'ai dit, mais non, je ne non, pense, non, pense pas que c'était tout clair hein, quand même. Euh, bon. Peut-être peut tu peux continuer avec les impressions de l'Algérie. Alors, être très je vais intéressant. faire l'Algérie. Alors, attends, parce qu'il me faut ma, ma, ma slide quand même, parce que j'ai mis une slide. Et pour faire ça, il faut que je bouge. Alors, là, et que. Venir, ne me bougez pas, il faut que je me mette mon, mon, ma slide. Et la dernière, enfin, celle sur l'Algérie, il Bref, doit y avoir quelques petites choses pour nom, me guider pour nom à nom nom moi. Ordinateur. Sur le, voilà, le, voilà, le... voilà, voilà, voilà, voilà, l'Algérie. Alors, <coughs> voilà mes impressions. Et je vais... euh, ah non, mais je n'ai pas, pas fait du, du screen sharing, alors attendez. Share screen, <coughs> voilà, et voilà, et voilà. Alors, <coughs> euh, tout d'abord, j'étais en Algérie en... depuis, depuis l'indépendance, en 1985 avec mon père. En 2017, dans le cadre, entre guillemets, du 8 novembre, on a été pendant une semaine, dix jours, je crois, à Alger surtout. On a été à Tipaza, c'est tout. Et puis en 2022, là, j'ai fait trois semaines. Alors, donc, 85, c'est assez loin. Les choses étaient différentes, mais je peux comparer entre 2017 et 2022, mais c'est personnel. Hein. Moi, en 2017, je me souviens, on avait parmi nous Guy Sidbon. Et qui parlait, on parlait dans la rue avec des jeunes, etc. Et lui, il parlait en arabe aussi. Donc, les jeunes, ça devenait venait une troupe autour de nous. Ils se, ils se, et puis, on commençait, tout le monde parlait. Et donc là, euh, en gros, des, des, pour moi, c'était des jeunes qui étaient un peu désespérés. Ils voulaient tous partir. Euh, voilà. Et même, je me souviens, dans les toilettes des femmes à l'aéroport, sur la porte à l'intérieur il y a marqué je veux aller au Canada, je veux aller au Japon enfin c'était vraiment le plus loin possible voilà. Et puis là en 2022 moi j'ai trouvé les choses différentes. Euh, je trouve que les gens euh, sont plus là, sont plus présents, ils sont plus euh, ils, ils, ils ont ils ont un avenir, ils, ils, ils ont leur niveau de vie, je trouve que c'est la, la classe moyenne pour la plupart. Les seuls gens pauvres que j'ai vus, c'est des femmes avec des enfants à Alger dans la rue, et c'était des femmes qui avaient été jetées par leur mari, c'est évident, euh, des jeunes femmes pour la plupart, voilà. Mais j'ai pas vu d'hommes pauvres, je n'ai pas vu de, voilà, j'ai pas vu de, voilà. Sinon, euh, dans à l'intérieur des terres, j'ai vu des petits enfants, mais ça, c'était c'était des Maliens. Et, et, et ils n'étaient pas vraiment euh, pauvres. Enfin, ils étaient bien nourris. Ils avaient l'air bien nourris. Euh, J'ai compris que les gens autour leur donnaient à manger, les aidaient, euh, les Algériens les aidaient. Et, euh, mais enfin, les pauvres enfants n'allaient pas à l'école, alors qu'ils avaient l'air totalement brillants. Ces enfants, c'était vraiment euh, dommage. Voilà. Alors ça, c'est pour. Euh, alors niveau de vie, euh, voilà, je peux vous dire que euh, donc rester en Algérie, je trouve que maintenant ils, ils restent plus en Algérie. Bien que ce n'est pas le, le rêve de tout le monde non plus, il hein, y en a un euh, de temps à autre. Euh, J'ai pris le taxi une fois, il y a un type qui me dit euh, « oui, moi je me suis mariée il y a deux mois avec une Française ». Enfin, C'était une, une, une, une maghrébienne, mais qui était, en, Fran qui était Fran en France, qui était française. Elle me dit « elle est greffière ». Je dis ben, « c'est bien ». Et je lui dis euh, « bon, il me dit oui, je vais acheter une Peugeot 2022, ceci, cela, hybride, là. là, là il me sortait des chiffres. Hein, et puis, euh, je lui dis, mais attendez, vous, euh, vous avez quel âge Il me dit, 25 ans. Je dis, non, non. Vous... Et puis, alors, il me dit surtout, il me dit, je vais acheter cette voiture, je vais revenir ici et je vais amener ma voiture avec moi pour la montrer. Alors, je lui dis, mais attendez, vous auriez 18 ans. Ça va, je comprends le bling-bling. Mais le bling-bling à 25 ans, c'est fini. Puis, je lui dis, mais attendez, vous avez quoi comme, comme diplôme Alors, il a un master de ceci, un master de cela. Donc, c'est un type diplômé. Et je lui dis, vous, vous allez en France, vous allez faire, continuer vos études, vous allez travailler et faire comme tout le monde. Et je lui dis, alors l'histoire de la voiture, vous descendez la voiture, déjà vous la conduisez jusqu'à Marseille. Ensuite, vous prenez le bateau, payez tout ça. Ensuite, vous arrivez là et tout le monde fout de votre gueule parce que c'est une voiture hybride et qu'en Algérie, l'essence, elle est gratuite. Une voiture hybride, ça ne sert à rien. Donc franchement, non, non, non. Alors donc, alors, on a fait un bout de chemin ensemble puis je dis à la fin, alors quelles sont les trois leçons Donc, vous continuez à faire les études, on arrête le bling-bling, enfin etc., etc. Bon, voilà, je crois que je l'ai convaincu, mais voilà, c'était un dans, dans le truc. Mais tout le reste, j'ai vu, euh, quand j'étais dans les hôtels, j'étais dans, euh, dans des hôtels euh, Ibis et j'étais aussi dans un petit hôtel Ibiris, j'étais dans d'autres hôtels et quand j'étais dans les hôtels, j'ai trouvé que les jeunes, c'était des jeunes qui, qui tenaient l'accueil, le, le, le, le, le, qui tenaient le restaurant, mais très professionnels. Mais je n'ai pas vu des gens aussi professionnels que ça ailleurs, dans tout le monde, alors que moi, j'ai été dans pas mal d'endroits. Donc, j'étais impressionnée, mais totalement impressionnée. Et ce n'est pas qu'un seul autre endroit, c'est un autre endroit et un autre endroit. Donc, je dis, voilà. Et ces jeunes, ils, ils, sont, ils sont là parce qu'ils veulent, ils, ils aiment leur métier et ils savent qu'ils vont monter, qu'ils vont qui vont monter en grade, qui vont, qui, vont, qui, vont faire, qui vont avancer, voilà. Donc, je les sentais très dans l'optimisme, dans l'avancement, dans, dans le professionnalisme, etc. Donc, moi, ça m'a fait, ça m'a réchauffé le cœur. Et euh, une, autre, une autre chose, par exemple, il y en a un qui était euh, euh, dans une petite ville à Pérégo, il avait son taxi, qui était chauffeur de taxi, pareil, j'ai pris des, des taxis quand même pas mal, et euh, il avait… Il, non seulement était propriétaire de sa propre voiture, mais il avait un médaillon de taxi. Alors, il n'y avait que 10 médaillons dans la ville, il avait un médaillon de taxi depuis 3 ans. Il avait 35 ans, donc depuis 3 ans déjà, il avait un médaillon. C'est bravo. En plus, en plus, il avait son appartement à lui, propriétaire de son appartement, au cinquième étage sans ascenseur, mais un immeuble dans la nouvelle ville de Périgot. Euh, euh, J'étais dans son appartement, franchement, euh, très bien. Et puis, avec une grande terrasse qui donnait une partie sur l'autre immeuble et une partie sur la montagne. Bon Voilà, il a fait ce type-là, pour moi, il a réussi. Et je lui ai dit, chapeau, je lui ai dit vraiment, euh, continue, tu es sur le bon chemin, continue. Et euh, euh, Alors, pour donner les, un petit peu les retours, c'est qu'il m'a envoyé un petit SMS. Quand je lui ai dit ça, il m'a envoyé un petit SMS, il me dit, prends, bien, prends, prends soin de toi. Mais la façon dont il a écrit, c'est P-R-O-N, euh, prends. Soins, SOIN, je ne sais pas comment, deux je ne sais plus comment, et toi TWA. Mais c'était d'un émouvant, ce, ce SMS, c'était incroyable. Voilà. Et c'était vraiment euh, voilà, des, des choses comme ça, ce n'est que ça, que ça, que ça. Alors, générosité, générosité, générosité, j'ai des histoires euh, à n'en plus parler. Je pense que, moi je pense, peut-être que je suis biased, mais je pense qu'ils que, qu sont plus généreux qu'au Maroc et qu'en qu Tunisie. voilà mais je ne sais pas, hein, il faudrait avoir, mais je pense, parce qu'en Maroc, il y a beaucoup trop de tourisme maintenant, euh, voilà. Et en Tunisie, c'est un petit peu plus froid, je pense, d'après ce que j'entends à droite et à gauche. Mais enfin, bon, voilà. En tout cas, euh, je vous donne euh, un petit exemple de, de, de, de situation de, du, du petit prince de Saint-Exupéry. Je me retrouve à Miliana dans une... On a cherché le... Euh, le cimetière juif, alors on n'a pas trouvé celui que je voulais, où il y avait euh, mon grand-père et que je connaissais bien, mais on ne l'a pas trouvé. Puis on a trouvé un vieux cimetière juif qui n'était pas du tout fermé, en pente, avec des tombes bon, un peu à moitié cassées, mais pas, tout, pas toutes. Et puis euh, surtout, c'était en pente, mais c'était vraiment dangereux de descendre là. Moi, je m'accrochais avec la personne qui était avec moi, euh, hein, j'avais peur, et puis à côté… Une petite fille qui sautait mais elle sautillait comme, comme les petites chefs qui sautillent la montagne comme ça autour de nous alors elle, elle, elle, elle savait très bien monter descendre cette, cette, cette montagne là que j'arrivais pas et, et elle tournait autour de nous et puis euh, elle euh, et puis tout d'un coup elle disparaît et puis elle réapparaît avec une assiette et des et des crêpes berbères au miel pour nous voilà donc on est là waouh. alors moi je, je dis mais il faut qu'on lui rende son assiette donc on retourne les crêpes on avait plein de miel qui est là et on lui rend son assiette elle repart et on mange ses crêpes délicieuses et puis un peu plus tard elle revient avec une grande bouteille d'eau on se reste les mains on boit de l'eau et puis euh, on, on après on part et puis, bon, on a vu qu'elle habitait pas très loin du cimetière. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des choses extraordinaires. Cette petite fille, que je vais avoir, je sais pas, 9, 10 ans, même pas, même pas. Elle, elle a intériorisé un truc, elle est allée voir sa mère, sa mère la générosité de l'enfant, la générosité de la mère, on repart l'enfant, enfin, c'était vraiment incroyable. Après, euh, une autre fois, j'étais euh, à Miliana, mais pas au cimetière. Donc, dans la ville, on cherchait... Euh, ma cousine qui avait habité Miliana et qui était à Los Angeles donc c'était milieu de la nuit, je lui avais dit écoute, je te réveille au milieu de la nuit parce que moi je serai dans la journée puis euh, tu nous guideras donc euh, euh, à un moment euh, j'étais avec elle en WhatsApp vidéo et puis euh, on posait des questions à, à, à, en général je pose des questions à des gens d'un certain âge euh, parce que je sais qu'ils parleront français et qu'ils sauront où se trouvent les choses qu'on recherche d'avant, les choses d'avant et donc, euh, donc on, on a un vieux monsieur, on lui pose la question, et puis il dit « oui, oui », puis etc. Et alors, viennent s'agglutiner d'autres vieux monsieur et chacun y est de dire « oui, oui, c'est là, et c'est là, et ceci, et cela, etc. » Et ils en rajoute. Et je lui dis à ma cousine, je, la, je filme ces messieurs, je lui dis « mais regarde, tu as cinq messieurs qui sont là pour t'aider, pour nous aider à trouver où était la villa de ton père. » Voilà. Et on est allé ils sont allés avec nous, ils ont dit, voilà, on va vous montrer, etc. Enfin bref, ça n'était que ça, sans arrêt, sans arrêt, euh, voilà. Alors, il y a eu, euh, euh, je, tout n'est jamais parfait, hein, partout, il y a toujours un petit quelque part. Mais euh, je dois dire, par exemple, à, à Tlemcen, la mairie de Tlemcen, mais ils se sont pliés, en pas en quatre, en huit, mais en je ne sais pas combien, euh, pour, euh, euh, je suis arrivée à Tlemcen... En fin d'après-midi, je suis allée, donc tout de suite, j'ai pris un taxi, je suis allée au cimetière. Le gardien m'a dit « Non, non, madame, il faut un, un permis de la, de, la, de la mairie, donc je vais prendre un taxi. » J'arrive à la mairie à 4h15, je demande à la secrétaire, etc. Elle rappelle le vice-président qui était déjà parti, il revient pour signer le papier. On fait plein, plein, plein de personnes qui doivent signer le papier, mais enfin ça y est, j'ai mon, mon truc. Alors qu'au départ, il m'avait dit « Madame, ce n'est pas comme ça que ça se fait. » Euh, vous faites la demande par écrit, et après, nous, on vous donne euh, l'autorisation. Euh, enfin, c'est au moins 24 heures. Quoi. Et je dis Mais oui, mais moi, demain, je serai partie. Je pars demain en euh, milieu de journée. Donc, ils se sont pliés. Ils m'ont fait tout ce qu'il fallait faire. Après, il y a eu le. Euh, il fallait la sécurité. Si la sécurité vient. Euh, et puis, il me dit, euh, non, non, mais de toute façon, vous n'avez pas l'autorisation pour le… On, on va devant le cimetière, il me dit, ce n'est pas le bon cimetière, on n'avait pas l'autorisation pour le bon cimetière, parce que ça, c'était le cimetière du kaham du euh, donc du cimetière du rabbin Ankawa, euh, euh, et, euh, et il y a le cimetière des juifs des autres juifs. Alors là, il y avait que le rabbin Ankawa et ses enfants dans ce cimetière-là, et donc je pas l'autorisation pour celui-là, j'avais l'autorisation pour l'autre. Je dis, bon, bah, très bien, on va à l'autre. Elle me dit, non, non, non, pas aujourd'hui. Euh, Demain, Nicole, je dis, Nous avons encore deux, Nicole, encore deux ouais. minutes, s'il vous plaît. Alors, bon, voilà, donc, euh, euh, euh, donc je, je parlais donc de niveau de vie, de rester en Algérie, professionnalisme. Et l'autre chose, c'est un ami qui m'a dit que euh, Teboune, alors là c'est lui qui est effectivement euh, une personne assez optimiste, parce que quand on lit les trucs en France, c'est très négatif, c'est très par rapport à Teboune. Mais il m'a dit que Teboune était en train de faire du nettoyage dans l'armée, c'est-à-dire qu'il envoie les généraux à la retraite euh, plus tôt, et puis euh, il, est, il est en train de, est, de renouveler son armée. Donc, je pense qu'il y a des choses positives, et le reste, eh ben, ce sera pour une autre fois. Alors, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur quoi que ce soit Je crois qu'Ariel voudrait bien dire quelque oui. chose. Sandra, est-ce que tu peux oui. ouvrir, Ariel Oui, vous je vous donne la parole. Ah, c'est qui ça C'est pareil Ariel. Ariel Oui. Alors, Ariel Ariel vous avez... Ariel, vous, vous, vous pouvez parler Ariel, vous avez la parole. Il ne peut pas ou parler. Esther il faut ouvrir. Ah. Ariel. Esther ou Esther Esther Caracenti. Esther Esther Non, alors. Il faut ouvrir encore une fois Sandra, s'il vous plaît. Il faut, le micro. il faut leur ouvrir le micro. Non, il marche faut... Stop showing. Est-ce que... Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Allez, voilà, voilà. C'est ça. Allez de de, de, de petits... De petit... Témoignages. Le premier, c'est que bon, ils ont débarqué aux étangs à Casablanca, parce que pour nous, le débarquement a été fait donc à Casablanca. Donc, il y avait ce fameux obus qui était tombé sur la, la maison de mon arrière-grand-père, mais grâce à Dieu, il n'a pas explosé. Et après, mon père était habité ailleurs, mais ils ont, euh, comme on dit, les, les soldats ou les officiers étaient, comment on appelle -on ça, logés chez l'habitant. Et donc, mon père avait plusieurs officiers d'armée. Et lui, non, il ne m'a jamais raconté ça, mais j'ai rencontré des amis qui m'avaient dit que, tu sais, le samedi, quand bon, j'imagine que mon père, qui était aussi bon cuisinier, les invitait à passer à table, à part le fait d'habiter là-bas, et il m'a dit, personne n'a jamais fumé devant ton père le samedi. Ça, c'est la première des choses que que j'ai appris de, de, de, de ça le respect que, le respect qu'ils qu avaient la deuxième chose c'est vrai qu'il y a eu aussi des mariages euh, avec des, des officiers comme par exemple la cousine Germaine de mon père elle euh, représente maintenant euh, Hélène Benazeraf et euh, eh bien elle a épousé donc le capitaine Édouard Toledano, qui était euh, à l'état major et donc il y a beaucoup de il y a eu aussi des mariages il y a eu aussi des mariages et même euh, une, une cousine aussi donc son père euh, euh, Denise, euh, donc euh, son père euh, a épousé, euh, non, c'est elle qui a épousé, elle, a épousé un, un, un, elle avait épousé un soldat américain, je crois, ou quelque chose, quelque chose comme ça, il y a eu, y a eu quelques, euh, Gilbert, la famille, c'était Gilbert, voilà, et donc euh, ça se passait même à Casablanca, ou, ou alors... Euh, il y avait ces officiers ou ces soldats qui il avaient. Ils, ils avaient même un mess, le messe des officiers à Casablanca qui était rue, euh, près de la rue Washington. Et donc, euh, ils se sont construits là-bas un mini-golf. Ils avaient euh, beaucoup de choses là-bas. Et, et je le sais parce que cette villa, nest pas, qui appartenait à quelqu'un de Marrakech. Et donc, cette, cette ville-là, ensuite, s'est transformée en lycée Yeshiva, mais il y avait toutes les installations qui avaient été euh, refaites pour, pour tous ces officiers de l'armée américaine. Voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais. Il y a eu aussi. J'ai rencontré ici à Jérusalem, euh, euh, quelqu'un qui est une personne âgée, donc, euh, je dis que j'étais à l'Afrique du Nord, il m'a dit, moi, j'étais en Algérie, et donc le docteur Weiss. Et donc, ils sont arrivés donc, le 8 novembre. Et ensuite, eux, ils sont passés d'Algérie en Provence. Donc, ils étaient à Marseille. Et au mois de septembre, ils sont allés rue de Breteuil. Ils sont allés voir la synagogue, bien sûr, pour, pour, la, pour la nettoyer, la préparer pour, euh, pour la fête de, de Rosh Hashanah et Kippour. Et bien sûr, il n'y avait pas de porte, il n'y avait plus rien. Il a fallu tout nettoyer. J'imagine qu'ils ont dû amener un Sefer Torah de, de l'armée américaine pour euh, préparer les, les services. Donc de son grande synagogue à Marseille, rue de Breteuil pour les fêtes de Rochachana et Kippour. Voilà. Merci beaucoup. Je te... Merci beaucoup Ariel. Merci beaucoup plaisir. Nicole. Merci beaucoup Galia. Merci Sandra, et Nessia et Elad. Merci beaucoup à, à tout pour, à toute l'aide que vous avez faite pour réaliser cette soirée. Le deuxième, le prochain événement sera pour nous le 8 mai. On va faire l'anniversaire de 80 ans de la libération de la Tunisie. Et j'espère qu'on aura entre les deux encore un événement Zoom ou quelque chose d'autre, je ne sais pas exactement encore. À toute façon, merci pour vous tous. Bonne soirée, un bon week-end. oui juste une précision, j'ai mis dans le chat notre site Internet, le site du Centre de documentation des Juifs d'Afrique du Nord et notre page Facebook en français. Elles sont, beaucoup, les adresses sont dans le chat, donc vous pouvez les consulter. L'enregistrement sera disponible aussi sur ces, deux, sur ces deux liens. Ça a été Merci. enregistré Merci à tous. Ça a été enregistré Oui, Mais Nicole. Enregistré. Oui, oui, oui, oui, oui. Non, non, parce que j'avais peur, je ne voyais pas la barbe et je la vois. <rire> Merci beaucoup à vous Arrêtez tous. revoir, Au revoir. Merci, Merci, Merci beaucoup à, à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.